Bonjour et bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Aujourd'hui, nous recevons Gérald. Et au travers de son histoire, vous allez découvrir que Dieu peut parler à quelqu'un pour lui éviter un danger où il peut même mourir. Restez connectés pour écouter son témoignage. Bonjour Gérald. Bonjour Chantal, Et bienvenue dans Partage ton histoire. J'ai hâte d'écouter ton témoignage. Je vais te laisser te présenter et, et, et raconter ton histoire. Bah ben bah c'est Gérald. Donc je suis originaire des Antilles, de la Martinique. Mm -hmm. et ça euh... s'entend avec l'accent. tu es des Antilles ah, J'amène le soleil. Yes. Et, euh, et du coup, bah il y, bah, y a pas longtemps que je suis arrivé en métropole. Enfin en 2018, mm -hmm. je suis arrivé en métropole. Donc euh, j'ai cherché du boulot et puis euh, je me suis installé au fait, en métropole et puis euh, je fais ma vie. Sinon t'as grandi là-bas Ouais, sinon j'ai grandi là-bas, ouais, mm -hmm. là donc euh, bah, ouais, toute ma jeunesse, je là-bas j'ai grandi là-bas. Bon voilà, l'école, le foot, la famille, euh, voilà en gros. Hein. Bon déjà, dans quel contexte familial tu as grandi tu as grandi avec tes deux parents Ouais, j'ai grandi avec euh, bah, mes deux parents, donc euh, bah, mon père, ma mère, mes deux frères, j'ai deux grands-frères et tout. Mais lui, eux, ils sont en métropole, mmh. donc euh, je suis le dernier est de rester en Martinique. Et, euh, et voilà, après, bon, euh, entre temps, ma mère, elle est décédée. Donc, euh, du coup, là, maintenant, je, je vis avec mon père. Enfin, mon père, lui, il est en Martinique. Moi, je suis en métropole mmh. et, euh, et voilà, je me suis installé euh, il n'y a pas longtemps. Puis... D'accord. Donc, comment, comment le, ce témoignage a commencé Comment tout ce que tu as vécu a commencé Raconte-nous. En bah, fait, il ouais, y, y a eu des rêves, il y a eu beaucoup de rêves. Il y a eu plusieurs euh, épisodes dans ton témoignage. Donc, tu es né dans une famille chrétienne ou pas Oui, ouais, famille chrétienne, Kato. Une... D'accord. Du coup, euh, vous étiez pratiquant ou pas euh, Alors, ma mère était bah, forcément beaucoup euh, pratiquante. Mm -hmm. Moi, euh, bah, je suivais, je suivais. <rire> par juste, par suivisme. <rire> ouais, je suivais, ouais. j'allais à l'église. Tu euh... on quand même Oui, bien Mais sûr. Mais tu ne ouais. pratiquais pas vraiment. Voilà, c'est ça. Bon. Je ne pratiquais pas, donc je faisais, mes... je faisais ma fête, quoi. Mm -hmm. Soirée, des mm -hmm. euh... ouais. <rire> grillades, bon, voilà. L'ambiance, les... quoi, vraiment ouais. quoi, ouais. les... les femmes, tout ça. Bon, voilà, quoi. Le... Euh, là, ouais. tu passes vite, là, sur, euh, <rire> sur, cette... <rire> sur cet épisode. Mais on, on va y revenir. Donc Déjà, quand tu étais plus jeune, euh... comment, ça... comment déjà... Comment toi tu te voyais toi, tu te voyais Est-ce que tu avais des complexes Est-ce que euh, qu'est-ce euh, qu qui se passait Ouais, parce que ouais bon, j'ai pas trop changé non plus, mais au oh. niveau de ma corpulence, oui. moi j'étais frileux, ça, oui. j'étais, bah, j'étais voilà quoi, j'étais mégrichon et tout. Oui. Même <rire> au foot là, les gars me bousculaient, ça. Au bout d'un moment, je me suis dit c'est bon quoi, en il fait. mm. faut, faut que ça change et tout. Mais ok euh, de toi Bah ouais, ouais. Ouais, tu des mecs qui me disaient oh, Tu un verre solitaire et tout. Euh, ouais Tu tu grossis pas et tout. Ouais, il me fait, des fois, ils me faisaient flipper. Ah, je oui. pensais, moi, je pensais que j'avais une maladie oui. et tout. Et, mais, en fait, c'est ma corpulence, bah, ma morphologie oui, oui, qui oui, fait oui, que oui. Bah, je suis comme ça et tout. Mm -hmm. Mais après, bon, euh, pff, franchement, après, bon, c'est voilà, les jeunes. On est jeunes, on critique. Chacun se critique l'un. Voilà, on tire, on tire sur, sur l'autre, quoi. Mm -hmm. Après, euh, bon, j'ai eu aussi avec mes oreilles. Bon, des fois, enfin, j'étais plus jeune, mes oreilles étaient un peu plus grandes. Oui. Euh, donc, il y, y a eu tout ça et tout. Mais bon, après, Dieu fit bien les choses. Mm -hmm. Donc, euh, bon, maintenant, je m'accepte ben, au fait comme je suis, parce yes. que, bon, c'est lui qui m'a créé. Et euh, je suis ça. Enfin, nous sommes ces plus belles créatures. Donc, euh, voilà. Donc, euh, bon. Amen. C'est ça. Et après, du coup, euh, comment euh, ça s'est passé bah, Voilà, tu grandis à l'école, ça va T'as des bonnes notes bah l'école, bah à franchement, j'étais un... turbulent. Hein. Tu, euh, j'étais vraiment un cancre. vraiment. Mais parce que tu le voulais ou parce que Je sais pas. Tu faisais exprès de de. de, de... C'était la jeunesse, on officiait pas. Franchement, je officiait pas. J'étais toujours, j'étais toujours dans le bordel. Tes au amis aussi Ouais. Donc en fait, c'était le groupe d'amis qui était comme ça. Ouais, C'était un groupe, c'est, ouais, c'était vraiment une paire. Et mon mmh. père, des fois, bon, tu sais, avait le carnet. Oui. Euh, des fois, nous, on cachait le carnet quand on rentrait à la maison, quoi. Bah oui, parce parce qu'il oui. y avait les mots de ça. Oui, il y avait les mots. Et euh, c'était toujours des, des heures de colle, les consignes. Toujours le samedi, en fait, c'est toujours moi, en fait. Mm -hmm. Bavardage incessant. Euh... Mais tes parents, ils le, ils le savaient quand même. Ouais, ouais, Mais ça ils savaient. Comment ils réagissaient pas à ça, ça? Que... Ah, bah, je prenais des coups de ceinture. Ouais. Ah ouais? ouais. Ah, ouais. <rire> ah ouais, là, oui, là, il oui, n'y a pas photo. Hein. C euh, des Mais fois, je me mets. Te... Mais ça ne te calmait pas. Non, non. Tu continuais bah, quand même, Ouais, à... je continuais parce que moi, je suis un peu. Euh... Je suis vivant, ouais. Mm. Je suis bon vivant et tout, donc euh, je profite et ça. Et euh, voilà, quand, quand on me met là dans une ambiance-là, ah ouais. Je... Mais tu étais quand même de quel tempérament Est-ce que tu étais quelqu'un de très colérique Est-ce que tu étais quelqu'un qui, qui parfois était en colère sanguin? sanguin, ouais. Sanguin, plutôt sanguin. Mm -hmm. Et euh, plutôt sanguin, un peu phlegmatique aussi. Mm -hmm. Ouais, ça, ça se mélange un peu. Ça. Mais moi, euh, ouais, tu vois, là. Avec moi, on s'ennuie pas, en fait. Mm. Tu me mets là, tout ça, l'ambiance, ça part en live, c'est la joie de vivre, en fait. Ouais, voilà, quoi, c'est la joie de vivre, tout ça, on s'ennuie pas. Et puis, euh, et puis, voilà, une fois que. Voilà, quoi. Et quelles sont les choses, du coup, que tu faisais dans le monde hein C'est-à-dire. Euh, euh... Tu te disais quand même croyant, chrétien, ouais. mais si tu vivais ta vie comme tu l'entendais. C'est ça. Tu faisais des choses qui n'étaient pas forcément en accord avec la parole de Dieu, en gros, tu vivais ouais. un peu dans le péché, mais. Quelle sorte de péché, comment bas bah, bas les relations sexuelles, hein mm -hmm. bah, ça c'est sûr. C'était un jeu pour toi, euh, au fait, ouais, pas, pas vraiment un jeu. C'est euh, on dirait qu'on n'est on pas conscient en fait, parce que bon, nous on, on nous apprend pas vraiment à vivre en fait euh, en se disant que voilà, il faut que tu te maries, au fait, il faut que tu fasses attention. Tout mm -hmm. ça, bon, nos, mes parents, franchement, me parlaient, oui. ah, ouais, franchement, mes parents mm -hmm. me disaient. Ouais, franchement, ils me disaient, euh, il me disait arrête quoi en fait. Mmh, faut Ouais, vas-y, euh, ça défile quoi. C'est arrête avec ça quoi. On en a marre en fait. Mais, hein, euh, en gros, dit, Attends, tu les ramenais à la maison. Ouais, c'est ça. Ouais, ah ouais, carrément. Ouais. Ouh là là. <rire> Donc, euh, ils ont supporté quand même. Hein. Bah ouais, quand même. Mais ils n'étaient pas contents, c'est sûr. Bah, il ah, y a ma mère bien. une fois, elle me disait euh, hey, euh, Elle m'a mise à part. Elle m'a dit Franchement, euh, c'est pas un hôtel hein, à la maison. Ouais, c'est pas un hôtel. Euh, ouais, il il faut avait... que tu arrêtes. Et euh, elle m'a dit Vraiment, euh, ramène une. Franchement, elle m'a dit ça. Là, j'ai commencé à comprendre, au fait. Elle m'a dit genre, euh, t'arrêtes avec ça, tu ramènes une seule à la maison et c'est bon, ouais. Mais ma mère, quand, quand les meufs sont quoi, elle, elle, elle regardait de, de travers, quoi. Ouais. Genre... Euh, et t'avais quel âge, à ce moment? 18, 19, 20, enfin, mm. voilà. Ouais. Vraiment, la vingtaine, la vingtaine. Mm. La vingtaine après bon voilà c'est enfin, voilà au pays en fait aux Antilles c'est c'est comment aux Antilles parce que moi j'ai entendu beaucoup de choses sur les bah les gens, si bah en fait c'est je sais pas tes beaux gosses euh... franchement c'est pas compliqué en fait enfin c'est mm -hmm. pas compliqué entre oui. guillemets parce que c'est vraiment l'univers bon quand on grandit tout ça c'est voilà j'aime on se voit. Les gens sont beaucoup rentrés dedans. Ils sont ouais, voilà, très à l'aise avec. Euh, voilà, genre, ces la ouais, voilà ces gens. J'aime te voir. choses là. Et tout. J'aime te voir. On aime se voir. Bon, on fait quoi euh, Voilà. Je t'amène un endroit. Enfin, on va manger. On ouais. va au restaurant. On va à la mer et tout ça. Après, bon, c'est vrai que il n'y a pas vraiment d'étape au fait. C'est vraiment bon. Euh, on kiffe. Et puis voilà. Après, puis bon, voilà. bon ce qui se passe. Après, voilà quoi. C'est. Mm. Il n'y a pas vraiment de c'est après bon peut-être après on apprend à, à se découvrir mais sous le coup là c'est vraiment on profite mmh. on profite un peu tout ça ouais. <rire> ouais et du coup après comment quelle a été la prochaine étape dans ben, tu buvais ouais tu fumais non je, euh, je fumais pas je fumais pas mmh. beaucoup d'alcool beaucoup en fait, d'alcool je fumais entre guillemets euh, quand il y avait les potes ils étaient là et tout et sinon tu buvais quand même beaucoup. ouais je buvais Ouais, je tu buvais. pouvais t'en passer ou il fallait absolument que tu boives aux soirées il fallait absolument... franchement, franchement, grave, c'était abusé. ces gens euh, par exemple, on allait en soirée, on faisait un before. Ah oui, c'est vrai. En fait, vous buvez avant, ouais. pendant et, à... ouais, puis et après et... Après ouais. aussi, si, si euh, on n'était pas trop fatigué, on pouvait, euh, voilà, quoi, on pouvait continuer. si s'il si restait des bouteilles tu vois, par exemple dans le coffre, on pouvait continuer dessus. Ouais. Et ça t'est déjà arrivé quand même de, de boire jusqu'à... Euh, ben ouais. Un point où, euh... ben, au fait, on s'en pas compte parce que après si on connaît pas la limite, si on connaît pas notre limite, donc du coup euh, on peut boire et après bon il y a des mélanges aussi. Ouais. Donc ça arrive que après ça tourne et puis euh, voilà après. Mais bon j'ai, me suis aussi j'ai eu l'occasion d'aller à l'hôpital, mmh. ni de faire un coma éthylique, tout ça, mmh. mais euh, à la maison c'était catastrophe quoi. À ah la ouais. et tes parents ils disaient rien? Bah ben ouais mes parents ils pas contents. Hein. Ouais. Genre ils appelaient mes potes, ouais, qu'est-ce qui s'est passé et tout, pourquoi il est dans cet état-là, tout ça et wow. tout, ouais, c'était chaud, ouais. c'était chaud et tout. Hein. Puis après, bon, mes potes, ils venaient le lendemain, tout ça, ouais, alors, comment tu te sens et tout, euh, voilà quoi, même euh, ma, ma santé, tout ça, j sans vraiment me rendre compte, en fait, moi, je me faisais du mal. Ouais. Mais pour nous, c'est l'ambiance, c'est vas-y, on profite, c'est ouais, on one life, c'est vas-y, on, on boit, on boit, on finit le, le, la bouteille, quoi, en fait. Mais du coup, tu pensais pas à Dieu dans tout ça Ouais, voilà, au en fait, c'est... Tu pas des questions en fait, ouais, voilà. En fait, on s'opposait pas. En fait, nous, on est là. Bon, on vit notre vie, quoi. En fait, on vit notre vie. on profite. Vraiment, on profite de la vie. Et puis, on mmh. pense pas vraiment à... aux répercussions on ou à demain. On pense pas à après. Ouais, voilà. On pense pas après. Même si, bon, nos parents, ils nous parlent, mais nous, on, en fait, on, on grandit, on vit, on comprend pas. En fait, tout oui, de suite. Parce qu'on est inconscient. On... Ouais. on fait les inconscients. Et ben, les voilà. Gens... on suit les autres, quoi. Il ouais. y a les potes qui font ça. Bon, euh, les parents, ils sont pas, peut-être, pas comme. On se dit qu'ils sont trop vieux, qu'ils ne comprennent pas les voilà choses tout. de la vie. <rire> Donc, euh, mais après, mes parents, vraiment, euh, vraiment ouais, ils ont eu beaucoup d'amour pour moi. Parce que euh, je pense que je pouvais faire. Vraiment, ça, ça pouvait être plus terrible que ça, en fait. Mm. Et à chaque fois, en fait, ils, ils me disaient Ouais, je ne veux pas, tu tu telle et telle personne, te par te exemple. beaucoup. Ouais, ouais. Parce qu'ils mm. bon, me voyaient, quoi. Ils voyaient mm. qui je, je traînais, tout ça et tout. Mm. Euh, ils voyaient mes fréquentations. Et ils n'étaient pas contents. Hein. Mm. Surtout, euh, voilà, ils avaient, pour mon avenir, ouais, ils s'inquiétaient un peu pour moi, en fait. C'est normal. Bon, après moi, ouais, moi, je suis jeune, je profite, mais je me dis, en bon, gros, laissez-moi. Mm. Ouais, genre, euh, euh, Vous avez fait votre vie. Moi aussi, je fais Voilà, faire moi je fais ma vie. Je fais ma vie. <rire> vie. C'est pas quand vous aimez me parler que je vais comprendre et tout. Mais au fait, au final, ils avaient vraiment raison. Parce mm. que ils, heureusement, ils n'ont pas lâché. Parce qu'ils ont lâché. Je pense que. Ce serait en vrai, ouais, franchement grave. Ouais, je vois peut-être même.. Euh, Ouais, je, ça aurait peut-être allé au garde à vue. Enfin, je pense que ça aurait pu aller loin, en fait. Mmh. Ouais. Et donc, tu as parlé de cauchemar, de rêve, ouais. de rêve. Comment ben, coup, on passe à cette... Euh... Ben, ben, du coup, en fait, ça a été... Euh, mon... Avant que je rencontre le Seigneur. Ouais. En fait, dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai vu que le Seigneur, en fait, il, il était présent, en fait. Mmh. Parce que euh, j'ai eu l'occasion de faire deux rêves où, euh, en fait, je voyais le Seigneur en face de moi et, en fait, il me parlait, en fait. Tu, tu voyais son visage Tu ouais. voyais sa face Ouais, tu... je voyais son visage. En fait, c'est comme il était dans, il était comme dans un cadre, au en fait. Mmh. Et il me parlait. Mais euh, en fait, le, le son, moi, j'entendais pas le son qui sortait de sa bouche. Tu ouais. voyais juste ses lèvres bouger, au en fait. Et, et moi, j'étais jeune. et quel âge quand as fait ce rêve avoir fait. 10, 11 ans. Hein. Wow. Et, euh, et moi, j'ai couru, dans mon rêve, j'ai couru. J'ai dit, c'est quoi ça euh, Voilà, j'ai couru et tout. Et euh, quelques temps après, j'ai refait le même rêve, au en fait. Mmh. Il s'est représenté et tout. Il me parlait, me parlait et tout. Pareil, j'ai repris la fuite. et euh, j'avais peur. Ouais, peur, en fait. Je ne savais pas, je ne comprends pas. Jésus est en face de <rire> moi, en train de me parler et tout. Et en fait, je me suis dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu me veux, en fait? Mmh. Et euh, ensuite, j'ai couru. Euh, moi, je suis arrivé dans un magasin, en fait. Et je me suis caché derrière une penderie, au en fait, derrière des linges, tout ça. Mmh. Je, me, je me dis, ouais, je l'ai semé et tout. Et en fait, je sens sa main qui me touche l'épaule, au en fait. Wow. Et euh, je me retourne. Et je vois Jésus en train de me regarder, en train de sourire wow. aux lèvres, quoi, en fait. Wow. Genre, il me regarde, il me sourit comme si, genre, euh, genre j'ai compassion de toi, en fait. Toi, à ce moment, qu -ce, comment tu te sens Qu'est-ce en fait, que tu je, ressens Qu'est-ce que tu me dis ouais, je, Genre, moi, pareil, moi, j'ai buggé, en fait. <rire> je regarde Jésus, je, je me dis, euh, mais en fait, Jésus, tu, tu me veux pas de mal, en fait. Mm -hmm. Et, euh, tu sais là Tu sentais quelque chose émaner de lui, un amour, une paix En fait, j'étais en paix, je... ouais. En wow. fait, grave, j'étais en paix. Parce que du, du coup, quand lui m'a touché, il a mis sa main sur mon épaule. En fait, c'est mes craintes, mes peurs, tout ça, ça s'est estompé, au fait. Wow, wow, et genre, wow. Je me suis vraiment, en fait, c'est comme si, il... Il... voilà, il m'a mis, il m'a mise en paix au en fait. Et euh, je suis resté là, puis je se le regardais comme ça. Il me regarde et tout, il me sourit. Et euh, je me... dans mon cœur, je me suis dit, mais au fait, tu, tu me veux pas de mal, au fait. Mm -hmm. Et je me suis réveillé au fait le lendemain. C'était un dimanche. Je me rappelle de ça. J'allais au jouer au foot. Euh, j'étais super heureux et tout. Et en fait, je sentais que j'étais recouvert de quelque chose, en fait. Wow. A, y avait, je sentais que j'avais des frissons déjà qui me mm -hmm. parcouraient mm -hmm. tout le corps. Et je sentais que j'étais enveloppé de quelque chose. Je sentais que j'avais un truc en plus, au en fait. Et euh, mais c'était toujours flou. Parce que moi, j'ai 11 ans, je ne comprends pas. J'ai vu de sûr. Jésus qui me parlait. Ensuite, mon corps, je, ressens, je sens quelque chose qui m'a enveloppé. Je ne comprends pas. Et au fait, après, j'ai fait... Euh, ben, j'ai fait ma vie et ensuite après, j'ai continué à faire d'autres rêves. Ou euh, par exemple, où, euh, je faisais beaucoup de combats spirituels aussi. avec ah euh, bon ouais. comment, euh, comment ça se passait Genre des oppressions en fait. Tu sentais des esprits ouais. venir euh... ouais. ça, carrément, ils m'empêchaient de dormir quoi. En fait comme si genre, la lutte physiquement, je, ah je ouais. sentais ouais, qu'ils qu venait qu'ils m'oppressait tout ça et tout. Et, bon, moi, je ne connais pas trop ces trucs-là. Mmh. Donc moi, j'essaie de me débattre. Je me débattais tout le temps, j'arrivais à me réveiller tout ça, mais je pouvais faire des nuits, à euh... ouais, des nuits blanches. Je pouvais... Ah. je pouvais faire des nuits blanches, je ne dormais pas. Et tu ne savais pas encore que ouais. Jésus pouvait te délivrer Je ne savais pas, ça. je ne connaissais pas ces trucs-là et tout. Euh, des fois, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce mauvais sort-là Je ne connaissais, je connaissais pas ces trucs-là, tout mmh. ce qui était sorcellerie, tout ça et mmh. tout. Mmh. Mmh. Et, euh, et voilà, j'ai continué à faire de rêves. Ou euh, voilà, j'ai vu par exemple en fait, euh, je dormais euh, par exemple, j'ai déjà vu des anges, un ange quoi, à quatre ailes qui, qui wow. en face de mon bâtiment, qui est en train de me regarder. Wow. Euh, j'ai fait d'autres rêves encore où, où par exemple, euh, en fait, il y avait beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. spirituels. C'est ouais. là que tu as commencé à plus t'intéresser. Comment ça s'est passé en fait ouais. que, Tu rencontres. En fait, comment ben, ouais, au fait, euh, donc au fait, ma mère elle était malade. Euh, donc euh, elle avait un cancer et du coup on était monté euh, en métropole pour, euh, pour, la pour, soigner. Euh, ouais, pour la soigner et tout, elle avait un cancer et tout. Et euh, donc du coup, euh, donc, pendant, pendant cette année, euh, je suis monté avec mes parents pour l'accompagner tout ça et donc on est resté euh, bon, pendant le temps qu'elle se soigne. Mm -hmm. Donc entre temps moi j'ai trouvé du travail donc je suis resté et tout, mais bon son, on lui a dit qu'en fait comme son état s'était stabilisé, on l'a dit bon si elle veut Autour elle peut tourner. redescendre voilà prendre les soins aux Antilles mmh. donc euh, donc euh, je suis resté un mois ou, ou deux et ensuite ouais, mon père qui m'appelle il me dit oh, ouais c'est tendu c'est tendu euh, voilà quoi, il faut que tu descendes, au fait et euh, je me suis dit ah ouais et, du coup du jour au lendemain j'ai pris mon billet et euh, bah, je suis descendu mais bon euh, elle est partie elle a eu le temps de partir et tout mmh. donc euh, ouais, en fait euh, quand j'étais dans l'avion elle était partie, au fait. Donc quand, wow. quand je descendais, au fait, là, elle a passé la nuit, au fait. La nuit, elle a pas. Part... Le lendemain matin, au fait, elle est... Elle était déjà partie. Ouais, elle était, elle était déjà partie et comment et tu l'as appris Ah, c'était chaud. Ouais. C'était chaud. Je suis arrivé ben, direct quand, quand j'ai atterri à à l'aéroport. J'étais direct à la à, à l'hôpital, au fait. J'étais direct à l'hôpital. Et on t'avait déjà passé un coup de fil pour te prévenir Ouais parce qu'en fait, euh, avant que je parte, il y a mon père qui m'avait appelé, il y a mon frère qui m'avait appelé, tout ça, ils essaient de m'appeler. Mais moi, en fait, j'ai fait 8 heures de vol. J'ai dit non, je ne vais rien mettre dans ma tête. Ouais. Je, je, je voyager tranquillement. Ouais. Alors du coup, je n'ai pas répondu uh -huh. parce que moi, en fait, j'avais l'espérance que fait, je vais voir ma mère. Au fait. Et parce que je l'avais eu au téléphone il y a deux ou trois jours, je lui ai dit ouais, vas-y maman, t'inquiète pas, je descends. Et elle m'a répondu ah, merci en fait. Parce que je pense qu'elle aurait aimé que je sois là, ouais. en fait. Mais je sais que le Seigneur, au en fait, je pense que c'est bien fait. Parce que je pense que j'aurais vu ma mère sous le lit d'hôpital. Ah, j'aurais été... Euh, euh, encore plus détruit. Ah ouais, ouais. Je pense que ça m'aurait complètement détruit. Bah, du coup, tu l'as quand même vu quand t'es allé Ouais, je l'ai vu. Donc du coup, je suis arrivé, j'étais direct à l'hôpital. À et j'étais voir le médecin. Et j'ai dit au médecin, euh, laissez-moi voir ma mère, en fait. Et euh, ils m'ont dit que c'est chaud, hein. on fait pas ça et tout ça. Et j'étais avec mon cousin... Et euh, mon cousin était lui parler un peu, il a dit « ouais, il, sort, il a fait 8000 km, il est venu pour sa mère, mais sa mère a de partir ». Et moi, je sentais que je commençais à craquer, ah. parce que je sentais que vraiment, s'il si ne me laissait pas voir ma mère, ah oui. euh, je pouvais faire un truc, oui. quoi, en fait. Oui. Et, euh, et au fait, donc je m'écartais, je ne sais plus mon cousin géré, mon cousin a vu que, en fait, je commençais à être tendu. Oui. Et du coup, euh, il est venu me voir, il m'a dit « bon, exceptionnellement, euh, je te laisse voir ta mère », et tout, donc j'ai été la voir. Donc, euh, il a ouvert tout ce qu'il fallait et je, je l'ai vu, au fait. Bon, voilà, à ce que, euh, quand tu la vois, comment tu bah, Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là voilà, Je me suis dit, ouais, bah, déjà, j'ai pas attendu de revoir. Mm -hmm. Et puis, euh, bah, voilà que... Bon, en même temps, je me suis dit, bon, elle ne souffre plus. En même temps aussi. Je me suis mm -hmm. dit, elle ne souffre plus. Voilà, elle est partie. Bon. bon, maintenant, je suis là, je suis redescendu au pays, tout ça. Donc, je vais accompagner mon père, ma famille, tout ça et tout, tout ça. Ça s'est bien passé le deuil, les obsessions. Ouais, ouais. Franchement, c'est. Bon, franchement, j'ai craqué un moment. Oui. Ouais, ça a été Parce marrant. que ma mère, en fait, c'était ma confidente. Oui. Ah ouais, c'était. C'était très proche avec elle. Pff, grave, grave. Mm. C'était comme ça. Mm. Ah ouais, c'était comme ça et tout. Euh, je rentrais dans sa chambre et tout. Je dis... En fait, je connaissait tous mes petits secrets. Mm. Et mon père, des fois, il faisait des, des, des, des jalousies. Ouais, pourquoi tu... <rire> tu dis tout à moment, tu ne me dis, dis rien, tout <rire> ça, ouais, tout ça, ouais. Et tout et Ma mère, elle savait tout. Ah ouais, mm. ma mère, je ne lui cachais pas. Je ne cachais pas même mes bêtises, même les conneries que je faisais et tout. Tu euh, le disais. Ouais, je disais. Même quand c'était chaud, c'était grave. Je disais, ouais, peut-être que ouais, la police va peut-être venir euh, mm. à la maison, par exemple. Tu vois. Mm. Je disais, franchement, je disais le truc. Parce que euh, je sais que j'avais abusé, j'avais déconné. Et moi, je ne voyais, voyais pas euh, la police débarquer chez moi comme ça. Tu euh, as senti un vide, en fait, quand elle était plus... Grave, ouais. En fait, je n'ai pas encore vu, euh, je n'ai pas encore senti ça. Et c'est après, vraiment, euh, ben, l'absence dans la maison. Ah ouais, c'était lourd? Ouais, c'était lourd. Le fait, le, fait de, au fait, le fait de rentrer et euh, de te dire que tu as parlé pour ta mère, en fait. Ouais. C'est comme je le disais toujours tout. Euh, donc le fait d'arriver à la maison et puis euh, de dire oui maman, j'ai fait ci, j'ai fait ça aujourd'hui. Ah ouais, pff, ça a été chaud. Mais bon après, euh, après, après bon, j'ai fait, fait mon deuil, j'ai continué à vivre. Et il y a un moment, au fait, en fait, c'était euh, en février 2017. Mm -hmm. J'étais à la maison et euh, je crois que était dans ma chambre et j'ai senti quelque chose m'inonder au fait. J'ai oh. senti une puissance, oh. oh, c'était fort, une puissance qui, qui est descendue sur moi en fait. Wow. Comme ça Ouais. d'un coup. Tu savais ce que c'était Non, époque? je ne savais pas c'était quoi. Et après, tu as compris euh, Après, après je, je pense que j'ai compris après parce ouais. que ce n'était pas naturel. Ce n'était pas naturel. C'est euh, wow. quelque chose, ça m'a rempli d'amour, de joie. De paix. Wow. Euh, wow, wow, wow. Je sentais qu'en fait, il y, y, y a quelque chose qui m'a dit se ouais. Passé, ouais, même l'amour que. Je pense ça, même l'amour que. En Martinique Ouais, Martinique. D'accord, et après, mais tu pas resté là-bas En fait, ouais, après, après tu, je suis. Tu je, es revenu. Ouais, je suis métropole. revenu en métropole en 2018. En 2018. Et je suis et revenu en métropole. Il y, y a un événement qui s'est passé ouais, en 2018 ça. parce que tu as accepté le Seigneur à quel moment exactement oh, J'ai accepté le Seigneur le 16 avril 2020. Comment je suis venue au Seigneur. Il en euh, accepté. Bah, fait, On t'a parlé de lui, euh, sur les réseaux sociaux. Comment ça s'est passé Ben bah, ouais, bah, su, au fait, suite à euh, ce que j'ai reçu, au fait, euh, je je me suis dit, au fait. Est-ce que tu avais vécu comme expérience Ouais. Tu t'es dit quoi En fait, il y, y a quelque chose qui m'a dit euh, lis au fait. Et ce jour-là, en fait, j'ai lu la Bible pour la première fois. Wow. Ça m'a tellement saisi wow. que je me suis dit au fait, il fallait que je cherche. Qu'est-ce qui se, qu se, se passe quoi Et été prendre une Bible. Je, je me suis mis à genoux. Oh. J'ai prié. Mais en fait, ça sortait vraiment. Wow. Ça sortait quelque chose qui sortait vraiment. J'ai pleuré, tout. J'ai pleuré de joie, d'amour. C'est ce là et tout. que as rencontré le Seigneur Ouais, je pense que. Wow. Là, il m'avait vraiment saisi, Jean, il m'a rappelé mmh. au fait, j'ai qu ça qu'il m'a dit « Viens, est. ouais, viens, est, ouais. <rire> viens, viens, je te veux, viens, viens ». Mais d'ailleurs, c'était quoi, un ou deux mois après, il y, a, il y a des choses qui se sont passées avec euh, là où tu travaillais Oui, et eh ben, justement, euh... au fait, bah, fait j'ai rencontré l'église ACR aussi, oui. donc il y a un frère à l'église, Jean-Luc, il est venu me voir et tout, et euh, il m'a dit, euh, il, a, il, a, il a libéré une parole de connaissance au mmh. fait, il m'a dit euh, « le Seigneur va te guérir tout ça. Amen. Euh, au début, tu te dis. Ouais, je me dis eh, euh, ok, c'est euh, ok, d'accord. Et, euh, et ensuite, en fait, j'allais, j'allais à l'église et il revenait en fait. Il me disait ouais et tout, tout. Et ensuite, on a échangé nos numéros et il m'a mis en contact avec Herman. Mm -hmm. Et Herman, il m'a appelé. Mais entre temps, j'avais un parcours. En euh, mm -hmm. fait, je suivais, je suivais, je lisais la Bible. Mais je ne comprenais pas trop les choses. C'est Dieu que, au fait, j'étais un peu toujours dans le monde. Hein. Oui, un pied dedans, un pied ouais, dehors. C'est ça. Dieu t'avait attiré à lui, ouais. mais il y a des choses que tu n'avais pas encore compris. J'avais en pas fait. compris, je ne sais pas comment faire. Il n'y avait personne qui te suivait te ouais. spirituellement, qui t'encadrait. Non. non. Et du coup, ça, bah, à cause de ça, bah, tu étais bah, encore un peu dans le ouais. monde. quoi. Bah, J'étais dans le monde et il y a des fois, en fait, je me retrouvais des, des endroits, en fait, et je sentais que je n'étais pas là où je devais être. Je n'étais pas à ta place. Ouais, j'étais pas à ma place. Genre, des fois, je m'écartais, je prenais mon téléphone, je disais, la Bible. Il y a de la musique, il y a de la, la tout ça et tout. Et limite, je me dis, mais voilà, en fait, là, quand je lisais la Bible, je me dis, là, je suis bien, en fait. Et parce qu'il y avait quelque chose qui a changé ouais. au long de toi. Oui, c'est grave. Même je quand des fois que j'entrais chez moi, euh, je sortais de boîte, je me disais, mais... Euh... Je, je m'ennuyais me, je en fait. Ouais, je me disais, ouais. mais j'ai été fait quoi ouais. J'ai rien trouvé. Mm -hmm. Et c'est là que je commençais vraiment à me dire qu'il en fait, n'y a que Dieu qui peut me combler. C'est en fait. ça en fait. Il n'y a que, Dieu qui, qu peut... en, y a que voilà. Dieu qui peut. Mais du coup, comment Dieu t'a parlé par rapport à. Alors voilà, du coup. Donc, j'ai rencontré Herman, et mm -hmm. du coup, là, on a fait la prière de repentance le 16 avril 2020. D'accord. Donc, euh, c'était pendant le confinement aussi. Mm -hmm. Donc, là, pareil, euh, beaucoup de lectures. Hein, le, oui. le confinement, ah, ah. ouais, <rire> La lecture, euh, les enseignements de la porte, tout ça et tout. Mm -hmm. euh, ah ouais, franchement, j'étais béni. bombardé. Ah ouais, j'étais <rire> béni et tout. Et il y, y a des rêves que je faisais, en fait, quand je me réveillais, le Saint-Esprit, me parlait, en fait. Et il me disait, en euh, fait, il me donnait une, une indication sous le une rêve. Une direction Ouais. Il me disait, ouais. ouais, tu lui diras telle et telle chose mmh. qu'elle fasse ça et tout mmh. et je m'appelle une fois euh, je dormais et euh, en fait j'ai entendu le seigneur au en fait il m'a crié mon nom fort en fait c'est mmh. comme si genre tu prends un magnétophone pendant ouais, que tu dors tu vois, et, tu, et tu, crie, hein. tu cries ouais et moi je me réveille en sursaut et je, en fait je me mets à courir dans la maison Sérieux genre, je me dis mais qui m'appelle je me dis qui m'appelle comme ça et tout et je me dis c'est quoi ça et après en fait le temps de bien réveiller je me suis dit, eh Seigneur, il m'a appelé oui. au fait, wow. mais au-dedans de, de moi, c'était wow. puissant et tout. Wow. Et c'est là que j'ai commencé à me dire, ok, Dieu je, parle. Ouais. je me suis dit, ok, Dieu parle et tout. Et du coup, donc, euh, donc, euh, au déconfinement, j'ai repris mon travail. Ouais. J'étais euh, euh, chez un client pour faire une visite périodique. Je travaille fais, fais, fais dans un bureau de contrôle. Donc moi, je fais tout ce qui est conformité électrique. Donc mm -hmm. je vérifie les armoires électriques, euh, tout ce qui a pas de défaut dans les mm -hmm. installations. Et du coup, je devais contrôler un transformateur avec une armoire et euh, des batteries de condensateurs. Donc, ouais. ces éléments, ce sont des éléments électriques. Mm -hmm. Et il y a le client. Donc, le matin, je suis arrivé, j'ai fait le point avec le client. Donc, on a fait un peu le tour du site et tout. Et il me donne des clés pour entrer dans le, un poste. Parce mm -hmm. que ce n'est pas n'importe qui qui peut entrer dans ce oui. poste-là. Il faut vraiment être habilité oui. et équipé pour entrer et dans toi le toi poste. toi, Oui, j'étais équipé et tout. Donc, du coup, moi, en fait, j'ai un rapport, j'ai une tablette, donc je suis mon rapport et en fait j'arrive euh... pour vérifier euh, l'installation d'accord du coup j'arrive euh, devant devant le local devant la porte du local et tout et il euh, y a une voix qui il y a le Saint Esprit qui me dit en fait ne rentre pas là en fait tu l'as tu l'as vraiment entendu ouais. comme ça ne rentre ouais. pas parce que moi moi j'ai mes pensées donc moi je travaille oui, donc oui, moi je oui. moi je calcule en même oui, temps oui, en fait je réfléchis oui, oui, et tout sûr. et euh, la voix était vraiment euh, c'est clair, quoi. Voilà. La vie de... ouais. Ne rentre pas là. Ne rentre pas là. C'était même pas ma réflexion. Ça, en fait, ça sortait de nulle part. En fait. Et toi, tu t'es dit quoi ce moment-là Je me suis dit, eh, c'est quoi ça Qu'est-ce euh, qu qu qui se passe ouais, je, je me dis, non, mais moi, je suis un peu. Quand je travaille, je suis un peu têtu, en <rire> fait. Moi, j'aime bien aller au bout, au bout de mes activités, au bout de ma mmh. visite, tout ça. Mmh. Et j'ai un, un rythme où, moi, je, je suis speed, au fait. D'accord. Et euh, donc, du coup, je me dis. Euh... Euh, « Non, non, moi je vais rentrer là, mon rapport, enfin, moi je suis mon rapport, mon rapport, c'est bien là que je dois rentrer et tout. » Et euh, le Saint-Esprit me dit encore, au fait, « Ne rentre pas là, euh, continue, fais le tour, au fait. Fais le tour, tu reviens là après, au fait, quand t'as fini et tout. » Et là, en fait, je suis resté une minute devant la porte, au fait, et la clé, au fait, que le client m'a donné, elle est dans ma main, en fait, ouais, dans ma poche. Mais tu n'arrives pas, tu... Mais, fin, tu ne veux je, pas… Je suis en train de réfléchir, ouais. au fait, fait qu'est-ce qui qu se passe Je me dis, il se passe quoi, là, en fait Et du coup, je suis resté là, et puis… Euh, mais la voix était calme, la voix était paisible. Ouais. Franchement, c'est une voix, ça m'a calmé direct. Ouais, ouais. Et je me suis dit, bon, bon, allez, c'est pas grave. Alors, je suis parti, en fait. J'ai fait le tour. Ouais. Et du coup, 15 minutes plus tard, au fait, euh, dans l'autre pot dans, le, dans lequel j'étais, en fait, il n'y a, a plus de courant, il n'y a plus de lumière et tout. Et moi, j'étais de, devant une autre armoire et oh, tout. Oui. Et au fait, comme la cité est sensible, on n'a pas le droit de faire de coupure, parce que c'est des sites, euh, par rapport à la production oui. qui font, l'exploitation, oui. il ne doit pas y avoir de coupure de courant. Mm -hmm. Et du coup, il y a une coupure, au fait. Et moi, je, je suis devant l'armoire, moi, je dis, oh, euh, j'y touche à rien, c'est pas moi et tout. Ouais. Et en fait, je me décale et tout. Et je vois des mecs en train de courir un peu à droite à gauche, tout ça et tout. Je wow. me dis, hé, eh, qu'est-ce qui se passe Et le mec me dit, ouais, en fait, il y a une explosion et tout, mm -hmm. en quelque part et tout. Il ne faut pas rester là, il y, y a des matières toxiques, euh, inflammables, tout ça, ça peut exploser à tout moment. Il faut partir. Ouais pars. Et du coup, moi, j'ai pris mon matos et puis moi, euh, bah, je cours ouais, et tu tout. Tu ouais. Donc, je vais aller pour une rassemblement et le client qui m'a donné la clé, au fait, lui, il court, au fait. Parce que pour lui, je, je suis dans le poste, au fait. Et parce que c'est le poste où tu devais être qui a explosé. C'est ça. C'est ah ça. Waouh, waouh, waouh, waouh. En fait, l'armoire que tu devais vérifier. Ouais. Au fait, il y, y a eu des composants. Oh mon dieu. Euh, ça a chauffé, ça a explosé, au fait. Et donc moi, en fait, moi, dans mon cadre de mon contrôle, je, je vérifie toutes les armoires. Donc je les ouvre, ouais. je, je suis pratiquement devant les armoires. Quoi. Bien sûr. Je regarde s'il n'y a pas des traces d'échauffement, s'il n'y a pas vraiment de danger au fait. Et, euh, et le client quand il me voit dehors, il est soulagé. Mais bien sûr, parce que pour ah lui, ouais. ça y c'est fini. Ah ouais, pour lui, moi, je, je suis. appelé l'ambulance, il y a quelqu'un dans le poste. Wow, wow. Mais moi, je n'ai pas encore réalisé, au fait, que c'était bien là que je devais rentrer, au fait. Ah, tu pas encore J'avais Je pas encore réalisé, wow. parce qu'au fait, le poste, il oh. y avait deux entrées, au fait. Il y a une entrée de l'intérieur de l'entrepôt oui. et une entrée à l'extérieur. Mm -hmm. Et du coup, moi, quand je suis sorti, au fait, j'ai vu le poste de l'extérieur. Donc, pour moi, c'est deux, deux locaux deux différents, locaux en différents. fait. Mais tu ne savais pas que ça rejoignait au même Non, euh... je ne savais pas. Oh. Alors du coup, j'ai euh, appelé oh, bon, mon responsable et tout, mais entre-temps, le matin, j'étais Kerman et euh, j'avais discuté avec lui parce que j'avais fait un rêve, au fait, la veille, où, en euh, fait, il y avait un serpent qui était euh, en fait il était à mes pieds, au fait, mm -hmm. et, en fait, il prenait la fuite, il mm -hmm. rampait, mais mm -hmm. sur place, au fait. Mm -hmm. Et j'avais euh, un, un caillou dans ma main, au fait, et dans mon cœur, au fait, je disais, au oh, serpent, toi, ce soir, t'es es mort, au fait. Mm -hmm. Ta tête, elle est écrasée. Mm -hmm. Comme ça, et tout. C'était la veille, en fait. Wow. c'est la veille de l'accident. Wow. Et après, j'ai appelé Herman. on a pris ensemble, il m'a dit, t'inquiète pas, ton combat spirituel, tout ça, tu l'as gagné. En fait. Wow. Mais... en fait, le diable avait des plans vraiment contre toi, de, parce qu'on voit souvent que dans les rêves, le serpent, souvent, ça représente mmh. le diable. Mmh. Et en fait, il... oh, c'est incroyable. Ouais. Mais merci, Seigneur. Amen, amen. Et, et merci que tu aies obéi. Oui, surtout. Parce que tu n'aurais tu tu pas obéi, ou tu, tu n'aurais même pas été sensible à la voix de Dieu. Mmh. Tu serais allé et tu serais certainement mort aujourd'hui. Exact. tu vois ce que parle aujourd'hui. Hein. Wow, c'est sûr, wow, c'est sûr. Dieu est tellement bon. Oh ah ouais, c'est... Franchement, c'est... Sa ça, ça, ça main, sa parole, franchement, il m'a... Merci ah Seigneur. Ah ouais. Merci Il m'a ramené à lui, j'ai écouté. Euh, c'est... C'est... Euh, je tremblais, quoi. Mm. Je tremblais. Je, parce que de me rendre compte qu'au fait, j'ai eu Et la vie sauve. En fait, que tu es ouais. passé à côté de la mort, même sans t'en rendre compte C'est ça. C'est ça. Wow. Et wow. du coup, après, au fait... Euh, quand quand j'ai vu, euh, quand vu euh, que au fait, le local dans lequel je devais entrer, c'était bien le local qui a euh, là je me suis dit, c'est bon Seigneur, je, je, bon, je, je m'abandonne à, je je à, à toi, je te donne tout. <rire> mais à ce moment-là, ah ouais. qu'est-ce que tu veux dire d'autre Ah ouais, là, j'étais <rire> ah dans les vestiaires, je wow. me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, va, moi, je suis, maintenant je sais que c'est toi qui es oui, Dieu oui, wow. et je sais que c'est toi qui a, qui a ma vie entre tes mains. Amen. Fais de moi ce que tu veux. Amen. Ah, J'ai ah, tout abandonné. Merci beaucoup, Gérald, pour ce témoignage. Ah ouais. Vraiment, gloire, gloire à Dieu. Dieu. C'est là qu'on voit que vraiment Dieu est présent et Dieu est là et Dieu nous protège, en fait. Waouh. Vraiment, gloire à Dieu. Gloire, gloire à Dieu, Mais, vraiment, gloire à Dieu. Parce qu'en fait, tu, juste avant, tu avais accepté le Seigneur Jésus, en fait. C'est ça. Du coup, ça. Bah, Dieu devient ton Père et en fait, il a sa main sur ta vie. Exact. Sauf que bah, c'est vrai que quand euh, on n'est pas croyant ou on n'est on pas, on, on on pas devenu enfant de Dieu, bah, le diable, en fait, a une très grande influence. Mmh. Et malheureusement, justement, il y en a qui meurent comme ça, bah, sans connaître le Seigneur, parce qu'ils bah, n'avaient pas le Seigneur et bah, il y a une certaine protection qu'ils qu n'avaient pas non plus. Ça. Mais en tout cas, gloire à Dieu. Amen, amen. Que notre Dieu amen. soit vraiment loué et béni. Amen. Merci vraiment euh, à vous de nous avoir suivis. Merci encore, Gérald, pour ce témoignage. Si vous voulez devenir enfant de Dieu, vous voulez accepter le Seigneur comme votre Seigneur et Sauveur, vous voulez faire partie de la famille de Dieu. N'hésitez pas à me contacter sur ma page Instagram « Partage son histoire ». Si vous avez également un témoignage à partager, n'hésitez pas à me contacter. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci encore, Gérald, Merci que mon je te bénisse. Et on se retrouve à bientôt dans une, dans, dans une autre émission pour partager son histoire.